S'agissant des résultats ou du moins de la décision de la Cour constitutionnelle, que je trouve évidemment euh, louable, parce qu'elle n'a fait que lire le droit. Donc euh, la Cour constitutionnelle, c'est un organe un organe qui a la décision sur euh, la primauté effective, bien évidemment, de la Constitution. Donc en lisant le droit, elle n'a fait qu'exercer un contrôle en matière électorale dans notre pays. Donc la décision s'est faite en toute impartialité. Bon, nous avons eu à notre actif plusieurs arguments, notamment la requête initiée par le président du Parti social démocrate depuis le 11 octobre ayant constaté la coupure de la route sur l'axe nimongo donc qui empêchait bien évidemment la présence de tous les candidats dans le canton Odikobi. Nous avons en effet initié cette requête au centre, au centre gabonais des élections locales, donc le CG local. Mais mon en cette période, malheureusement, cette requête n'a pas eu de suite favorable. Ce qui fait que euh, les candidats n'ont pas pu battre campagne en toute égalité. Donc, euh, au regard des résultats que, que, qui est en notre faveur à la commune où il y a une diversité linguistique, donc nous avons tout simplement compris que notre absence dans le canton ou du euh, la raison de résultats en faveur du candidat PDG dans cette localité, dans cette partie du, du siège. Donc c'est vraiment un des éléments capitaux, des éléments capitaux tant pour moi. Oui, en effet, euh, la première fois, c'est euh, en 2018, euh, je soutenais le candidat du PDG, pas forcément par conviction, parce que je ne suis pas partisane de la politique du Parti démocratique gabonien, mais par affinité, tout simplement, parce que c'est le neveu paternel de mon père. Donc j'ai été l'un de ses soutiens. Et au sortir des résultats, il était opposé à, pendant l'élection, il était opposé au candidat du RHM à la personne de Santure Donc les résultats sont sortis et donnait comme victorieux de cette élection Santure Ngoman Malheureusement, je me suis rendu compte de ce que le suppléant ne remplissait pas les, les, les critères d'éligibilité suppléant de santurin Donc, il n'était pas inscrit sur les listes électorales, ce qui fait un élément capital de l'annulation de l'élection. Et en 2022, tout simplement parce que je suis moi-même actrice de cette élection. Euh, dans le camp de mon père, et je porte le nom d'une matriarche, la mère de papa. Euh, tous m'appellent toujours la championne. Donc la précédente comme la prochaine, la précédente a toujours été la bonne pour moi. Malheureusement, plusieurs éléments ont concouru à ce que je ne sorte pas victorieuse. Donc euh, avec optimisme, je dirais oui, elle sera la bonne. Alors, je répondrai en faisant un peu de l'histoire. En 1944, le président Charles de Gaulle octroie le droit de vote aux femmes. Donc, en quelque sorte, il y a de façon anticipée la parité, donc l'égalité, dans les questions de droit. Euh, aucun de deux ne me fait peur. Ce sont des candidats naturellement comme moi. Donc, aucun de deux ne me fait peur. Oui, il s'agit ici d'une vidéo sur les réseaux sociaux concernant une jeune fille dans une petite voiture avec sa maman. Ouais. Euh, C'est une situation qui crée la psychose hein, à l'échelle nationale. Et au niveau des ménages, des familles, parce que je suis une femme, j'ai des enfants, euh, j'appelle tout simplement les autorités compétentes, entre autres le ministère de l'Intérieur à prendre... Euh, des, des décisions fermes concernant les sécurités. Bon. Parce qu'il y a souvent des véhicules qui sont dérobés et qui sont impliqués à ce type d'actes. Euh, C'est malheureusement regrettable qu'un pays euh, considéré comme euh, un pays démocratique enregistre ce, ce type de situation. Euh, je parlerai des conditions de détention qui ne sont pas forcément agréables parce que la population carcérale est devenue plus importante que la structure ne peut même la contenir. Donc comprenez que euh, c'est tout à fait normal qu'on enregistre ce type de pathologie dans ces milieu qui est plutôt restreint. Et au-delà de, ce, de, de cette incapacité euh, au niveau des structures d'accueil euh, à la prison centrale, il faut aussi tenir compte peut-être de, peut de l'absence de suivi euh, en matière de santé. Est-ce que sont-ils soumis à ces contrôles médicaux Je ne sais pas, je n'ai jamais fréquenté le milieu, même par curiosité en termes d'enquête. Donc ce sont des questions qu'il faut soulever parce que c'est des humains qui bénéficient en effet des droits. Oui, l'amnestie internationale est là pour les défendre. C'est déjà, on est au 21e siècle et je crois que la déclaration universelle des droits de, droit de l'homme date depuis... 1948 euh, ont de fait tout au moins améliorer les conditions de, de détention. Entre autres, la sécurité de ces, ces, ces, ces humains. Oui, ce sont des humains. Certes, ils ont commis des erreurs euh, qui, pour lesquelles ils sont en train de payer. Mais qu'à cela nous tienne, il faut quand même reconsidérer le fait qu'ils sont des humains et que on devrait avoir plus de. Euh, pousser un peu plus le regard concernant les conditions de détention. Ce que ces, ces types de violences peuvent être, des violences faites entre eux-mêmes détenus, ça peut aussi, au risque de me tromper, de me fourvoyer, être une violence peut-être orchestrée par les pénitenciers, donc les gardiens. C'est une enquête, une fois de plus qu'il faut ouvrir et, et euh, tirer au clair euh, en réalité ce qui se passe euh, euh, au niveau de la prison centrale parce que ça devient une récurrence des de décès, des de violences. Il faut bien qu'on prouve à la communauté internationale que le Gabon est un pays droit. des droits.